l'angle de repos du sable. Dans le cas du sable, l'angle de repos est quasiment le même quelle que soit la taille des grains, soit environ 30 degrés. Toutefois, l'avalanche est d'autant plus rapide que les grains sont gros.